Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille, je sais. Ça vous énerve de voir le Paris Saint-Germain jouer d'une manière aussi nulle, mais quand même sortir gagnant de ces matchs et oui, le Paris Saint-Germain vient de remporter un match avec beaucoup de difficultés face à l'Agi Auxerre, une équipe qui a fait je ne sais pas combien d'années en dehors de la Ligue 1 et qui est en train de se battre, pour rester en Ligue 1, même si ce club est un club historique. On se souvient tous, quand on était jeune, lorsque Auxerre était dans le milieu de tableau, voir les cinq premiers, on s'en souvient. C'était une équipe redoutable. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Le Paris Saint-Germain était nul à chier. Et en étant nul à chier, on vous a entraîné dans notre caca. Ce qui veut dire que vous n'avez pas eu la possibilité de développer votre jeu, et on vous a laminé Eh oui C'est comme ça Kylian Mbappé est en mission pour devenir, pour la quatrième fois d'affilée, le meilleur buteur de la, du, du championnat de, de, de France. Vous pensez qu'il va laisser les choses passer comme ça Que la casette, il va lui passer devant, comme si Kylian Mbappé, c'était un bambin La casette, il, il revient après une longue période... De, de tromperie en Angleterre et il revient ici, bras ballants, et il croit que il va dépasser notre kiki de bondi comme ça. Mais tu viens d'où Hein T'es malade quoi Tu penses que Kylian Mbappé, il n'est pas concentré sur son objectif Mais bien sûr que oui Donc là, il vient de nous mettre un doublé, ce qui veut dire qu'il est actuellement à 28 buts, et en plus, ils lui ont refusé un but pour un hors-jeu. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu. Il aurait dû être à 29 buts. Mais tu connais, ils aiment bien ralentir tous ceux qui, qui, qui font partie du Paris Saint-Germain. En tout cas, il reste deux matchs. Le Paris Saint-Germain va réaliser un record qui n'a jamais été réalisé dans le championnat français, ce qui est de rester premier de la première journée Jusqu'à la dernière journée. Tu entends ça Bravo à Lens qui a totalement barré la route à la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Dans tous les cas samedi on va pouvoir euh, littéralement fêter le titre du Paris Saint-Germain s'il y a une victoire du Paris Saint-Germain après s'ils ont envie de mettre un petit peu de comment dire un petit peu de un petit, un, un petit peu de un petit peu de piment sur cette fin de, de saison ils vont peut-être nous sortir un match nul face à Strasbourg ou une défaite ce qui nous énerverait à un point toi-même tu sais, en tout cas, on a eu un petit match de Lionel Messi qui a encore une fois fait sa petite passe décisive. On remercie Hugo Iquitiqué d'avoir contribué à ce que la passe de Lionel Messi se transforme en passe décisive. Et Kylian Mbappé a su transformer ça. Tranquillement, le Kiki de Bondi a pu transformer ça. Dans tous les cas, le marketing du Paris Saint-Germain est toujours euh, à fond. Donc vous inquiétez pas, on est toujours ensemble sur les nouveaux dossiers.